Donc on va commencer à parler un peu des îles, puisqu'on est dans un festival dédié au rivage, il s'imposait qu'on parle d'îles, d'insularité. Alors à la base, cette table ronde devait être consacrée à l'insularité rêvée, dans la Monde j'ai décidé de changer un peu le terme pour parler plutôt d'insularité chimérique, pour aborder à la fois les côtés positifs ou négatifs de l'insularité. Effectivement, les îles sont étroitement liées aux littératures en général et aux littératures de l'imaginaire en particulier. Si on regarde un aspect qui est souvent présenté comme fondateur de la science-fiction, c'est-à-dire l'utopie, dès le début, c'est lié à la question de l'île. Dans l'Atlantide de Platon chez Thomas More, évidemment, mais aussi dans d'autres euh, utopies antiques sur des îles comme Panché ou Taproben, qui correspondraient au Sri Lanka, qui sont souvent vues comme des, des îles un petit, peu, un petit peu rêvées, fantasmées par les Grecs. Ensuite, donc, cette tradition utopique ou tradition de, juste de dépaysement aussi parfois, va continuer et on voit souvent que l'île va revenir dans les littératures de l'imaginaire comme un comme un jalon, comme une sorte de d'élément, de lieu qui va susciter toutes sortes de, à la fois d'aventures, d'émerveillements et aussi beaucoup de questions souvent. Et donc pour en parler, j'ai ici avec moi Olivier May, auteur notamment d'un livre dont il va nous parler peut-être un petit peu plus tard, l'île Rousseau, spécialiste de la préhistoire aussi, l'île Rousseau, justement, son, son roman est précisément dans, dans le thème de, de cette table ronde, puisqu'il s'agit d'îles et de nombreuses réflexions qui vont, qui vont essaimer à cause ou grâce à l'insularité. Ensuite, nous avons aussi un anthropologue, Eric Mejad, qui nous parlera. Donc plutôt de l'île, j'imagine, sous l'angle un petit peu anthropologique, ce que ça peut susciter. Effectivement, si on s'intéresse à cette question, l'île, c'est aussi ça peut être un, à la fois un lieu d'enfermement de, ou de, de séparation, des populations vont parfois être isolées d'une certaine manière du reste du monde. On, on a aussi beaucoup de, de spécificités insulaires, comme par exemple, même au niveau biologique, si on pense au gigantisme, au hianisme insulaire ou si on songe aux bandits, par exemple, en Corse, ou en Sicile, ou en Crète, il y a beaucoup d'îles aussi comme ça qui, sont, qui ont à chaque fois leur, leur petite vendetta ou leur petit microcosme qui est intéressant. Et enfin, Hugo Belagamba, auteur et enseignant de l'histoire du droit, auteur très attaché notamment à l'Ukraine et à l'Utopie, une des grandes thématiques. Aux îles, que j'aimerais commencer par aborder en présentant quelque chose que je pense peut-être une des sources de Tolkien, Tolkien dont vous savez Númenor, qui est aussi appelé Atalante, donc qui est directement calqué un petit peu sur l'Atlantide de Platon. Ce qui nous montre aussi que, que l'utopie peut être, c'est une grande thématique de la science-fiction, mais on la retrouve aussi dans la fantaisie d'une certaine manière, mais chez un des auteurs les plus importants. Alors, la source de, de l'Atlantide, c'est Critias, le Critias de Platon. Et un petit élément anecdotique, mais qui me paraît intéressant de relever, c'est que dans le Critias, Platon déplore aussi la, la déforestation autour d'Athènes. Il dit que dans ces jeunes années ou auparavant, il y avait beaucoup plus d'arbres, mais que les Athéniens ont tout, tout coupé pour construire leur flotte, etc. Et ça, c'est une autre thématique très chère à Tolkien, la déforestation d'Enfant-Gorne, ou à cause des activités des Numénoréens, le peuple venu de cette Atalante tolkienienne qui ensuite arrivait en Terre du Milieu à couper beaucoup d'arbres. Donc peut-être, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais j'aime à penser que Tolkien, qui était un grand connaisseur des humanités, a aussi euh, peut-être euh, certainement lu Platon et l'Atlantide, le Critias, avec beaucoup, beaucoup d'assiduité. Peut-être qu'il a relevé ce détail qui correspondait à à sa démarche, à, ses, à, ses, à son grand attachement aux arbres. Alors, c'est une petite euh, petite ouverture, comme ça, pour lancer le sujet par un angle très précis. Mais ensuite, on va l'élargir, je pense. Alors, peut-être, l'un de vous souhaite réagir sur, euh, sur l'utopie en particulier, sur la façon dont... Moi, Eric... bien. On m'entend bien, oui. Euh, L'île chimérique, on peut penser surtout, par exemple... Marco Polo qui a parlé de Chipango, qui était le Japon, et il a magnifié cette île comme une, une île possédant une population blanche. Et Chipango a été la base aussi des rêves de Christophe Colomb. C'est en partie parce qu'il s'est intéressé aux écrits de Marco Polo qu'il a voulu aller découvrir les Indes en partant de l'autre côté. Donc c'est un une île est un, un support pour l'imaginaire et pour le voyage. Oui, il y a beaucoup d'îles aussi, comme ça, d'îles des Antilles un peu fantasmées dans la littérature médiévale ou de la Renaissance. Les, les îles des Sept Cités, par exemple, qui sont, qui sont situées dans les Antilles et que les, les Espagnols supposaient se trouver quelque part. Comme ça, il y a Sipango, effectivement. Et euh, on voit que dès le, dans l'exploration, l'île fascine toujours parce que ça peut être vu comme un, un refuge ou bien l'endroit le, où va résider une civilisation. Un peu. Alors ça peut verser aussi dans le mythe du bon sauvage, par exemple. Oui, alors c'est ce que j'ai essayé d'explorer à travers euh, l'île Rousseau. Euh, effectivement, il euh, ne faut pas oublier que deux des plus grands explorateurs euh, du du XVIIIe siècle, du XVIe et du XVIIIe siècle, ont péri sur des îles, James Cook et, et Magellan, bien sûr. Euh, donc l'île peut être très facilement fantasmée. Alors moi, je suis aussi partie euh, euh, est en Genevois quand euh, je, je, je parle de, de mon bouquin l'île Rousseau alors pour un Genevois c'est la seule île qu'on a à Genève et en fait c'est un bastion de défense de Genève qui était une île protestante en milieu hostile Puisque le, le, le duc de Savoie, notre ennemi héréditaire, en fait, était un suppôt de, de, du pape depuis toujours, euh, considéré. Et comme nous, nous, nous étions des bouffeurs de curés à l'époque, euh, on avait entouré, en fait, euh, de, toute la cité de Genève de, de, des remparts les plus puissants de tout, de tout l'Occident. On a abattu, malheureusement, ça aurait été un attrait touristique extraordinaire, il en reste très peu, on appelle ça les bastions. Et il y avait ce bastion sur le lac qui est l'île Rousseau. Actuellement, si vous passez à Genève, vous allez à l'île Rousseau et vous verrez la statue de Jean-Jacques, bien entendu, le plus illustre enfant de la République. Et euh, on va tout de suite me dire, mais comment tu peux écrire un roman sur l'île Rousseau, qui est un petit bastion avec la statue de Jean-Jacques Rousseau et en fait, euh, donc là, déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, euh, étant suisse, euh, je, je viens du Nil au milieu de l'Europe, puisque nous ne faisons pas, toujours pas partie de l'Union européenne pour 36 raisons dont on ne va pas parler mais il y a une forme d'insularité aussi à ce niveau-là et puis il y a, un, il y a, il y a une, une espèce d'attirance aussi pour les îles les Suisses voyagent énormément, ont toujours beaucoup voyagé et on en retrouve un peu dans, dans, dans l'histoire dans toutes les, les îles alors il y a aussi cette, cette histoire du bon sauvage Donc, dans son discours sur l'origine de l'inégalité, dans son discours sur les langues, Jean-Jacques et bien il nous parle d'un monde fantasmé où vivent des hommes qui sont bons et qui ne sont pas encore dénaturés par notre civilisation, Enfin, la civilisation du 18e en l'occurrence. Et donc moi ce que j'ai essayé d'explorer là-dedans, c'est souvent j'entends des choses assez étonnantes pour un préhistorien, un anthropologue, etc. Enfin, vous connaissez tous c'était mieux avant », on vit dans une société hyper violente de dégénérer, il euh, y, y a des guerres partout, comme si on n'avait pas avant, etc. Donc très souvent, euh, entre autres avec des étudiants, bah, je leur dis « écoutez, ça, ça me paraît une, une vision rousseauiste, il faudrait aller voir les textes, les sources, ce qu'on connaît de ces sociétés humaines euh, du passé ». Et, avant, et, et pour se faire une idée, ben on ne peut pas se baser sur ce que dit Jean-Jacques. C'est pour ça que j'ai essayé de, de, de, de mettre en exercice une citation de Jean-Jacques pour chaque euh, chapitre et d'entrer dans la peau d'un jeune, on va, on va appeler ça un indigéniste euh, altermondialiste qui... qui qui se trouve dans tous les combats pour les autochtones, les Premières Nations. Enfin, on a tout ça. Avant, on disait les sauvages, sans problème. Maintenant, effectivement, on prend des gants, ce qui est très bien, d'ailleurs. Mais euh, sa sœur va lui lancer un défi puisque elle a elle-même investi dans une machine à remonter dans le temps, on va appeler ça comme ça. Alors, je, je, je, mon propos n'est pas du tout de vous dire comment il est téléporté, mais en fait, il est téléporté sur un rivage. Parce qu'on se dit, euh, si, si vous me téléportez euh, à, à, à Genève euh, en, en 1600, je risque de tomber dans le vide, tout simplement, parce que c'est une ville fortifiée avec des, des, des, des remparts très hauts. Donc, là, un rivage, en principe, euh, et en fait, il atterrit dans l'eau, puisqu'il ben, y a quand même une petite dérive des continents, et depuis 1483, il y a, il y a 500 ans qui sont passés, donc ça fait environ 3 mètres pour, pour cette île, et il va se retrouver dans un milieu totalement euh, insulaire, protégé que les archéologues avaient décrit comme une sorte de Shangri-La, un paradis sur terre, il n'y a pas de traces de violence, tout va bien, etc. Et là, il, elle lui dit « va voir, va, va vivre parmi ces gens ». Et il débarque, donc il y a un côté aussi Robinson, parce que l'île c'est aussi ça, c'est aussi l'endroit où je vais débarquer, puis les gens ils seront différents, vous savez, puis il y a toutes sortes de… de... les Sardes sont comme ci, les Corses sont comme ça, les oui, ça, ça se prête facilement à la caractérisation. Oui. Vu que c'est un petit milieu, on, a, on, va vite donner des, on va vite pouvoir soit essayer d'identifier, mais soit aussi donner des impressions et des caractéristiques qu'on va définir comme, euh, comme étant euh, spécifiques à tel endroit ou tel endroit. Et l'île, par son caractère, oui, insulaire, elle, effectivement, elle peut les garder peut-être plus facilement. Hugo, je ne sais pas si tu voulais réagir à ce qu'on a dit déjà. Euh, oui, oui, Alors moi j'écoute attentivement et, et je découvre déjà plein de choses aussi. Moi j'ai beaucoup travaillé sur Rousseau, mais pas, pas de la même manière. Du coup c'est intéressant, on en avait parlé déjà l'année dernière aussi. Euh, donc Lille. Hein. L'île, de toute façon, elle, elle, pour moi, ça fait le lien entre l'utopie et la science-fiction, hein, indiscutablement. Oui, il y a un rapport euh, l'origine, euh, absolument évident euh, par la simple transposition des mondes qui sont des îles, hein, que ce soit des îles dans l'espace, dans le futur, dans le temps, etc. De toute façon, l'île est vraiment le réceptacle de l'utopie dès le départ, dès Thomas More. Je sais que toi, tu aimes bien les références antiques. Alors... On va dire que du point de vue de la création du néologisme, c'est Thomas More, c'est 1516, donc c'est « ou topos hein, », c'est la création du mot, donc c'est une île évidemment, l'île de Thomas More. C'est une île pour tout un tas de raisons, d'abord parce que c'est l'Angleterre, c'est une vision différente de l'Angleterre, c'est une manière de projeter sur une autre île que l'Angleterre ce que l'Angleterre devrait être. Hein, donc il est évident que dans le processus utopique, il y a d'abord l'île, comme modèle ou comme reflet, on parlait de miroir tout à l'heure, comme miroir de la réalité. Ensuite, les îles euh, utopiques, on en trouve plein, au 16e, au 17e siècle, tu parlais de ta probane tout à l'heure, euh, évidemment, Tommaso Campanella il fait référence aussi. Et puis, il euh, y a aussi, euh, même avant la science-fiction, il euh, y a aussi les îles euh, du futur, finalement, c'est comme ça qu'on peut voir les choses aussi, c'est-à-dire que... Au XVIIIe siècle, l'utopie va devenir aussi une uchronie, c'est-à-dire un système dans un autre temps. Et donc finalement, l'île peut être aussi une île au sens temporel du terme. C'est-à-dire c'est une île dans une poche d'histoire ou une poche temporelle qui va être à un autre endroit que la réalité et qui va permettre justement de faire le miroir de cette réalité. Donc en fait, moi ce que je dirais comme ça de, de prime abord, c'est que c'est pas tellement pour l'insularité ou des comportements insulaires ou des que plutôt pour le simple côté pratique en réalité. C'est-à-dire qu'une île c'est forcément séparé du continent, donc ça manifeste aussi une séparation de la réalité. C'est une manière pour les, les auteurs d'utopie, les auteurs de systèmes idéaux, on va dire, ou parfois cauchemardesques, de se situer, faire un pas de côté, et se dire, voilà, on, on sort du continent qui est le présent, qui est le réel, pour se positionner dans un ailleurs que l'île symbolise parfaitement. Finalement, au début, c'est le côté pratique... Et tu n'as pas tort de dire que par rapport au Critias de l'Atlantide, effectivement, il y, a, il y a si on fait remonter l'utopie à Platon, tu as d'un côté la République, qui est un système institutionnel idéal, et en négatif ou en contre-champ, tu as l'île de l'Atlantide. Et Platon fait le choix aussi de l'île tout à fait pour bien positionner la, la différence. Donc pour moi, l'île, c'est au début surtout euh, un réflexe presque pratique, narratif, il permet d'isoler le système que l'on décrit de la réalité. Si je peux poursuivre un peu sur cette lancée, c'est vrai pour les, pour les auteurs d'utopie, mais c'est encore vrai pour les auteurs dans les littératures de l'imaginaire aujourd'hui, parce que c'est pratique tout simplement pour faire un world building à la fois fouillé, mais sans non plus avoir à décrire tout un monde. Bien sûr d'ailleurs, dans la plupart des récits de science-fiction, souvent on voit bien que les mondes créés n'ont pas la complexité de la réalité. On voit bien euh, les planètes. Y a un, souvent, il y a un système politique par planète. Alors, évidemment, ce n'est pas très crédible. Hein. On sait que nous, sur un seul continent, on a déjà 14 systèmes politiques différents. Donc, euh, voilà, c'est un côté pratique et qui veut dire aussi que finalement, on n'a pas besoin de croire que l'île existe véritablement. L'important, c'est qu'est-ce qu'on décrit voilà, en réalité. Et surtout, l'île est, est un contenant. Euh, le contenant premier, c'est la boîte de Pandore. Donc, euh, quand on regarde une île, on peut voir sortir des monstres ou le magnifique. Et ça a toujours été comme ça. Donc, quand l'Angleterre se regarde, eux, ils sont particulièrement sur une île. On peut porter deux regards sur l'île. Un regard à l'intérieur, quand on est à l'intérieur. Et là, on peut être dans, dans l'allégorie de la caverne. Donc, on peut avoir peur de l'extérieur et se renfermer. Ou soit la regarder de, de l'extérieur... Et à ce moment-là, on peut projeter tous ces fantasmes sur, euh, sur ce contenant, automatiquement. Donc, et, et dans, dans l'île, il y a un côté, euh, je dirais, euh, euh, identitaire, où il n'y euh, a, a pas de limite. C'est soit on fait partie de l'île, soit on, fait par, on ne fait pas partie de l'île. Je prendrai l'exemple des Corses. Vous avez des Corses qui sont partis travailler euh, à Paris ou enfin sur le continent ils ne sont plus tout à fait corses parce que l'identité réclame une exclusivité. Alors donc les gens les considèrent encore comme corses. Mais quand ils viennent, ils sont, ils sont, sont comme des corses de du par continent. un sas de, de je dirais un sas de décompression hein, pour pouvoir se, se re rentrer dans leur corsitude. Mais euh, s'ils repartent euh, tôt ou tard, un jour, euh, dans l'esprit de, de ceux qui sont restés eux les considéreront bientôt comme des traîtres. Donc il y a cette dimension euh, exclusive dans l'île. Hein, euh, c'est tout ou rien. Oui, c'est la frontière aussi, qui, qui, frontière naturelle quoi, qui, qui est délimitée. Et alors sur l'aspect boîte de Pandore, ça fait assez bien la transition avec l'aspect que je voulais aborder ensuite, qui est celui de l'insularité quand elle devient inquiétante, ou les îles quand, euh, quand ça peut devenir des, des contre-utopies, des dystopies. Ou tout simplement, souvent aussi, c'est le à la base s'appelle juste le milieu naturel qui attention juste le milieu naturel qui peut, qui peut être dangereux hostile. Ce que, les, ce que les gens vont découvrir et ça beaucoup beaucoup il y a beaucoup d'œuvres qui sont, qui sont basées là-dessus on pense à, évidemment à l'île du Docteur Moreau il y a aussi le, Sa Majesté des Mouches, un grand classique de la littérature jeunesse anglo-saxonne dans lequel on voit ses enfants débarquer sur une île qui, qui vont créer une société qui deviendra assez vite violente. Ça a été très bien fait dans un épisode des Simpsons aussi. Et donc l'insularité, quand elle devient menaçante ou inquiétante, elle a aussi ses, ses propres caractéristiques. Là aussi, c'est un endroit défini, délimité. Donc, tout ce qu'on vient de dire s'applique aussi et c'est intéressant pour un auteur. Alors, les deux se mélangent parfois, notamment dans la, si on pense aux littératures de l'imaginaire actuel. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les îles, c'est Denise Duclos, qui est sociologue par ailleurs et qui, euh, qui a sorti, c'était dans les années 90, je crois, le Cycle de l'Ancien Futur, qui se passe sur l'archipel de Longue-War, qui est supposé être euh, au large... Euh, au large de la Guyane, dans les Caraïbes, par là, et qui est supposé être caché du reste du monde par des, des courants marins qui ont empêché tous les, tous les bateaux d'y arriver jusque là. Et donc, par contre, c'est vraiment une œuvre de fantaisie puisque sur les îles, il y a de la magie. Et le, le world building est très très fouillé. Là, on retrouve le sociologue qui s'attache à développer un univers très très fouillé avec chaque île de cet archipel qui a pas un seul système politique, mais différents, ou bien un seul, ou bien différentes populations qui, qui s'affrontent, qui et c'est alors c'est intéressant aussi c'est que l'auteur s'est attaché dans son World Building aussi à développer tout un langage particulier dans les néologismes, par exemple, dans les dans les croyances, c'est vraiment très très fouillé avec un côté pratchétien aussi très loufoque. L'adjectif pratchétien est souvent galvaudé, mais là je pense qu'il est qu'il est justifié. Et donc Comment est-ce que l'île devient un laboratoire de création, en fait C'est ça qui, qui est intéressant. Dans un sens positif ou négatif, comment est-ce que vous envisagez ça Alors, euh, ce qui m'a beaucoup euh, frappé, c'est aussi l'utilisation de l'île comme colonie palitentiaire, par exemple. C'est très frappant dans, dans des œuvres comme Battle Royale. Euh, mais ça reprend aussi euh, l'idée, euh, quand euh, les bolcheviks se sont posés la question, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bourgeois, de tous ces peuples, de, de tous ces gens qu'on qu n'arrivera pas à intégrer Eh bien, ils ont ouvert euh, des, les premiers goulags sur des îles, les îles Solovski. Ouais, oui. Et euh, ça a été la même chose. Euh, bah, la France avait ses îles euh, au large de Cayenne. Euh, L'Italie mettait ses... Euh, les Romains le faisaient déjà. Les Romains sur le faisaient la, la Voilà, on bannissait sur les îles. Euh, Mussolini bannissait, bannissait aussi oui. des, des, des, des opposants politiques. Oui, il y a les îles du, des princes aussi, dans le, le détroit du Bosphore, là où étaient euh, relégués les, les princes euh, ottomans qui étaient écartés de la succession. Et il y a aussi des, euh, des fondateurs d'utopie, des fourriaristes euh, ou apparentés euh, qui ont essayé de coloniser des îles. Et des fois, ça a aussi mal tourné. Il y a des gens qui, ont été, <rire> qui sont morts de faim, etc. parce que ça ne fonctionnait pas. Donc l'île devient aussi un lieu de relégation et un lieu qui peut être inquiétant. Euh, bon, le, le, le, le sommet dans la, la littérature pour moi, c'est effectivement l'île du docteur Moreau. C'est-à-dire, on va aller se cacher au sur l'île. Moi, j'ai visité une île terrible en Crète. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller une fois en Crète. Visiter cette île, c'est impressionnant. Euh, les lépreux ont été re reclus dans cette île pendant 200 ans. Et on a leur maison. On a leur... Enfin, c'est quelque chose de terrifiant. À partir du moment où on avait la moindre tâche suspecte, on était envoyés. Ils, avaient, ils faisaient des enfants, ces gens. Et il y avait plein de gens, quand, en, quand ils ont libéré en 1948, ils ont libéré ces lèpreux pour, pour, pour commencer à s'y intéresser. Eh bien, ça, c'est carrément. Euh, un, je pense qu'un auteur n'aurait pas pensé ouais, à un ouais, truc oui, comme fou, ça. Mais... Ils ont découvert ces enfants qui n'avaient rien du tout qui était sain et qui devait vivre dans des conditions terribles. Alors, la littérature s'est emparée de, de, de cette question-là. Euh, ben, le, le, monde, le, le monde de Robinson Crusoe, Crusoe aussi, avec Vendredi, ce qui se passe sur la plage et tout ça, c'est aussi très inquiétant. Euh, donc l'île n'est pas seulement... Parce que très souvent et trop souvent, ah, tu as été sur une île en vacances, mais ça doit être paradisiaque, c'est toujours ça. Hein. Ben non, pas oui, forcément. C'est le côté euh, utopique, euh, paradisiaque, mais il n'y a Il y, y, y, y a 19 sortes de malaria, euh, j'entends. Les archéologues avec lesquels je travaillais, ils avaient tous 2, 3 sortes de malaria parce qu'ils avaient été faire des fouilles dans une île en Nouvelle-Dîner. Je peux vous dire que ça avait beau être tropical, tout ce que vous voulez, moi, je n'y fous pas les pieds. Non. <rire> voilà. Merci. Alors, continuer, L'île est aussi un support de l'imaginaire parce que c'est le fonctionnement de l'imaginaire. Il faut voir une île comme un, une érection. L'imaginaire fonctionne selon trois, trois, trois modalités. Il y a l'érection, il y a la rythmique et puis il y a le blottissement. Donc l'île regroupe ces, ces trois éléments. Il y a aussi le fait dans l'île, comme elle est au milieu de l'océan, elle fait partie, l'océan symbolise l'inconscient. Donc l'île, c'est à la fois nous au milieu d'un de, de, monde dangereux. Parce qu'autrefois, les, les tribus se, se considéraient comme des, des, des, des îles perdues au milieu de la mer. Parce que en dehors de la tribu, c'était la mort. On ne pouvait pas partir. Donc il y a cette dimension... Où on est toujours considéré comme une île en soi-même. Oui, tous ces peuples qui se considèrent comme les hommes, les vrais hommes, les, les seuls. C'est oui, oui. Et à partir de là, donc, euh, comme la mer c'est l'engloutissement, enfin c'est l'inconscience, c'est automatiquement la peur de l'engloutissement. Donc cette île est le support de, de ce que l'on peut, de tous nos fantasmes. Et, et ce fonctionnement de l'imaginaire, donc il y a l'érection, l'île qui, qui qui arrive, qui qui apparaît, qui, euh, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, une île euh, arrive. Ensuite, il euh, y a ce, ces emboîtements, hein, cette rythmique qui fait. Donc, comme vous parliez de, de l'enfermement, bon, on enferme pour enfermer, enfermer, enfermer, et ne plus faire sortir les gens euh, comme c'est l'épreuve qu'on a libéré très, très tardivement. Bien, bien trop tardivement. Hein. Et, et, et c'est euh, cette... ce je dirais, cette, cette rythmique avec ce, cet emboîtement qui, qui, qui se réalise de plus en plus petit devient un blottissement et devient une certaine mort. Donc l'île porte en elle le, la mort. Et c'est le support de, de Avalon, de toutes ces îles qui sont, des, qui sont des imaginaires mais qui sont des représentations du monde de l'au-delà. Donc on voit qu'une île peut peut être quelque chose de merveilleux pour arriver... Oui, la mer elle-même était souvent associée au monde imaginaire, à l'enfer, à l'au-delà. Donc l'île, forcément, qui est au milieu de la mer, c'est forcément un endroit un petit peu spécial. Oui, l'île qui, qui, au départ, symbolise, je dirais, quand je dis l'érection, donc elle apparaît, ça symbolise la naissance, mais à la fin, elle symbolise la mort parce que c'est l'enfermement. Donc c'est... C'est le rêve ultime de beaucoup de gens en disant « on va vivre mieux dans l'autre monde ». Donc là, ça, ça devient le paradis. Moi j'aime bien le, effectivement, le point de vue de, de l'anthropologie sur ça. Mais on peut citer l'île des morts aussi, euh, évidemment, bon. et l'île noire de Tintin d'ailleurs aussi. <rire> Parce qu'effectivement l'île elle est, elle est toujours euh, symbole comme ça d'inquiétude etc. Alors pour revenir sur le côté euh, laboratoire parce que tu parlais de ça, moi je vais me rattacher plutôt à ce que je connais un petit peu mieux sur l'histoire de l'utopie. C'est qu'effectivement euh, pas tellement chez Thomas More qui est le fondateur de, de vraiment de l'île utopique mais chez quelqu'un qui va lui succéder pratiquement juste après euh, qui est Francis Bacon qui est en fait aussi un auteur euh, anglais et aussi chancelier d'Angleterre, voilà, qui a écrit La Nouvelle Atlantide en 1627, donc à peu près, près il y a un siècle entre les deux, entre les deux auteurs. Et là, on commence à avoir la vision d'une île laboratoire au sens premier du terme, c'est-à-dire que l'île, de Francis Bacon, donc la nouvelle Atlantide, un texte inachevé qui est plus est, parfaitement disponible aujourd'hui et parfaitement lisible aujourd'hui, repose entièrement sur le fonctionnement de ce qu'il appelle la maison de Salomon, qui est en fait une maison composée de scientifiques et de chercheurs. Et en fait, la science domine la vie politique. C'est ce modèle-là qui servira à la Royal Society anglaise après. Et du coup, le rôle des Atlantes, de, les Atlantes de Francis Bacon, c'est de créer des laboratoires et de développer de nouvelles espèces animales ou de nouvelles techniques en laboratoire. Alors, ils ont des laboratoires souterrains, donc dans l'ombre, cachés. On se croirait presque un peu dans le conseil nocturne de Platon, hein, d'une certaine manière, dans les lois. Et ces laboratoires souterrains, qu'est ce qu'on fait Des manipulations génétiques. On crée euh, des nouvelles technologies. Et Francis Bacon est l'un des premiers auteurs à envisager la science, non pas comme un, un ensemble de connaissances uniquement, mais comme la possibilité d'avoir un impact sur la réalité, à travers les applications. Alors ils ont les embryons de sous-marins, ils volent, ils écoutent les planètes, avec des télescopes, enfin des radiotélescopes, ou en tout cas ce qui en tient lieu dans la. dans la, le dans début du projet cartésien de devenir Exactement. maître et possesseur de la nature. Voilà. Et du coup, il est dit, à un moment donné, que le but des Atlantes, c'est dit noir sur blanc, enfin c'est écrit noir sur blanc, que le but des Atlantes est d'étendre l'empire des hommes, l'empire humain. C'est-à-dire que la dystopie qui se profile déjà sous la plume de Francis Bacon, qui est un peu le précurseur de, toutes les, de tous les totalitarismes qui viendront beaucoup plus tard, hein, il n'est pas du tout totalitariste hein, lui-même, c'est l'idée que par la science, l'homme va étendre ses potentialités et ce faisant va contrôler et dompter la nature en fait, et dompter le monde. Et du coup on peut voir dans ce laboratoire, c'est pas vraiment en négatif, mais l'ombre hein, qui commence à arriver. Et effectivement les Atlantes par exemple envoient des sortes de James Bond, hein. Des sortes d'agents secrets qui vont espionner les autres pays, notamment l'Europe continentale, hein, qui vont voir, c'est de l'espionnage industriel presque avant la lettre, qui vont voir ce que font les autres pays, qui ramènent les connaissances pour que les Atlantes aient toujours une longueur d'avance. Et ça, ça se voit bien dans cette île laboratoire. Et puis sinon, bah pour pour revenir sur le, le côté négatif, tu as quand même la première de toutes les dystopies, en tout cas reconnue comme telle par les littéraires, qui est Marivaux, l'île aux esclaves qui est vraiment basé sur une inversion où dans cette île-là, eh bien, les servants sont les maîtres et les maîtres les esclaves. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public déjà Attendez, j'aimerais rajouter. Oui, un on qui... continue, c'est pour... Pour pouvoir... rebondir un petit peu sur l'Angleterre, parce que c'est d'actualité, l'Angleterre est une île, mais aujourd'hui se pose la question du Brexit. Ils sont là en train de vouloir avoir une, cette volonté de se renfermer sur eux-mêmes et ne pas faire partie de cette Europe qui leur paraît... Euh, euh, je dirais euh, effrayante en quelque sorte hein. faire des comparaisons avec la Suisse ils sont, ils sont vraiment je dirais dans, dans leur caverne à eux en train de, de se dire mais est-ce que on doit sortir la tête est-ce qu'on doit aller avec l'Europe donc pas de questions Merci. dans le public à propos d'Il, aussi Oui, donc euh, vous parliez tout à l'heure de, de la forme d'île qui pourrait être une métaphore érectile parce que elle, elle s'accumule et, euh, se, se et se développe. Euh, il y a plusieurs autres formes d'île aussi. Il y a des îles. Euh, il, y a, il y a plusieurs façons de faire une île aussi. Est-ce que euh, du coup, il y a des métaphores différentes pour vous Comment est-ce que vous le rattachez au champ littéraire et comment euh, est-ce qu'elle est à nouveau support d'imaginaire Alors. Donc, euh, vous, vous avez évoqué euh, l'île euh, qui, qui émerge et qui serait euh, une boucle, voilà. Donc, avec euh, dans sa forme érectile, qui est aussi une métaphore de la création et de l'imaginaire. Et euh, donc là, on, on parle des îles un peu émergentes, comme, comme on, il y en a réellement, avec des, tous les jours, qui se créent d'ailleurs et qui sont inconnues. Mais il y a aussi d'autres formes d'îles les îles qui, sont, qui ne sont pas naturelles faites par l'homme le septième continent il y a des îles qui se forment par détachement de croûte continentale des îles qui se forment par plein de choses est-ce que vous trouvez une métaphore à rattacher, puisque j'ai en fait été intéressé par le propos que vous avez tenu avec la boucle continue de, de, de l'île érectile pour d'autres formes d'îles non j'y ai pas pensé parce que métaphore, il euh, faut qu'elle qu apparaisse dans notre esprit oui. euh, pour moi l'île, il y a toujours une question d'identité qui s'attache, mmh. donc quand une île euh, se détache par exemple du continent et puis euh, une population vient se créer et, et forme une, une société c'est quand elle a fermé cette société là qu'elle est à ce moment là dans une dynamique identitaire et là on peut parler d'une du, euh, véritable île à ce moment là Uniquement. Donc pour vous, euh, il n'y a dynamique identitaire que s'il y a civilisation à l'intérieur et l'île en tant que telle ne peut pas ne peut pas être, en tout cas dans l'imaginaire. Il y a l'île automatiquement est rattachée à nous, donc euh, mm. s'il n'y a pas de société, il n'y a, a pas de dîle. Les animaux ne considèrent pas les îles comme quelque chose de, de, de différent du de, de territoire. Ils vont s'installer là parce que ça va de, devenir leur territoire. Ils ne vont pas se projeter pour pouvoir agrandir leur territoire. On, on ne retrouve pas cette dimension. L'homme est toujours au, au centre de tout. Merci beaucoup. Juste pour aller plus loin, sur le côté des îles artificielles, en science-fiction, on a toutes les stations spatiales, toutes les îles artificielles qui se construisent à partir de rien, justement, Mais... et qui parfois sont des formes de... Oui, d'environnement purement artificiel. Alors ça, on a tout ça dans le Space Opera, dans toutes les... Par exemple, je peux prendre Yann Banks, le cycle de la culture de Yann Banks, où on a des sortes de, de grandes stations spatiales, de grandes, de grandes structures complètement artificielles, dominées par les intelligences artificielles, où on a des populations qui vont créer des sociétés à part entière, etc., qui sont parfois contrôlées par les machines. Et là, on a une sorte d'extension, en fait, de l'île. Et euh, par rapport à l'île émergente... Il y a aussi une, citation, une, une référence qu'on pourrait prendre dans la mythologie euh, égyptienne, c'est le tertre en fait. Le tertre c'est au moment de la crue du Nil en fait, hein, lorsque le Nil submerge tout, c'est un peu le, on va dire le symbole du déluge en fait, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. L'île est la chose qui au moment où les eaux se retirent apparaît en premier. Et dans la, dans la mythologie égyptienne, sauf erreur de ma part, avant tous les dieux, avant que tous les dieux n'apparaissent, il y a ce qu'on appelle le démiurge, et le démiurge c'est celui qui permet au tertre d'émerger en réalité. Donc je ne sais pas si ça recouvre exactement la représentation anthropologique dont vous parliez, mais il y a cette idée qu'il peut y avoir une île avant que la culture ne naisse, puisque dans les mythologies les plus anciennes, celle de l'Egypte, cette île est le socle sur lequel la culture va naître. Mais elle ne vient pas de d'une de, culture préexistante a priori dans ce dans cet exemple-là, voilà. Et dans la science-fiction, au contraire, ça va au-delà de ce que vous disiez. Ça ne fait que confirmer ce que vous disiez. Il n'y a de d'îles de, de que d'hommes entre guillemets. Et dans la science-fiction, dans les futurs projets de la science-fiction, c'est bien l'humanité et les machines qu'elle produit qui construisent, qui vont jusqu'à construire des îles artificielles pour continuer ce, ce processus. Sur les îles artificielles, d'un point de vue plus euh, géopolitique actuel, il y a aussi beaucoup d'îles artificielles euh, qui sont fabriquées en ce moment. Par exemple, euh, bon, il y a des projets pour pour faire habiter un peu des gens, un peu bon. Mais plus par, euh, plus précisément, par exemple, la Chine entre euh, entre la Chine et le Japon, il y a beaucoup de tensions parce que la Chine crée des îles artificielles. Il crée de toutes pièces des bancs de sable sur lesquels ils installent des bases militaires pour essayer de d'étendre leur contrôle sur les les îles. Euh, les îles Pescador, je me rappelle plus le nom en, en chinois. Et donc les Américains, les Japonais, évidemment, protestent avec véhémence. On trouve aussi des îles pour... Euh, il y a ce projet, je sais plus, de, de quelle société transhumaniste californienne qui veulent créer une île, une île artificielle au large de San Francisco aussi, je crois. Peut-être, certainement, au XXIe siècle, on verra des... Ou au peut-être, on verra des îles euh, des îles qui pourront peut-être se déplacer. Même. Tu as des projets architecturaux. Déjà, il y avait Vincent Calbeau, qui est un architecte belge qui vit à Paris, qui a un atelier, enfin, un studio d'architecture à Paris, qui était venu présenter il y a quelque temps ces, ces villes, ces villes, en fait, ce sont des îles artificielles, qui sont des, des villes pour les réfugiés climatiques. Il les appelle Lillipad. Et donc ce sont des villes citées enfin, ou des cités îles, si tu veux, euh, qui sont totalement artificielles. Comment Ouais, je vais regarder. Ouais, je vais le faire. Ouais. Je vais vous en montrer une en même temps et qui sont des îles artificielles. Le fait pour les réfugiés climatiques, c'est à dire en prévision des altérations climatiques qui vont arriver pour accueillir des populations sur des îles littéralement artificielles et nomades aussi. Parce qu'on pourrait se poser la question de l'immobilité de l'île parce que l'île, après tout, n'est pas un, un lieu nomade. C'est un lieu quand même fixe. Hein. Elle bouge peut-être très lentement au gré de la dérive des continents, mais, mais très lentement. Oui, ouais. ouais, voilà. Plus près de nous, on a quand même le projet euh, au large de Monaco euh, d'une île artificielle aussi. Donc, euh, oui, voilà, Oui, même si c'est pas... Euh, euh, Juste pour euh, ajouter une petite... Euh, un petit grain de sable. Il y a aussi, le, mais ça c'est plus dans la, la série animée, il y a Skyland où on a des îles, des fragments dans l'air en fait, avec donc une société dans l'espace. Et il y a la planète au trésor aussi qui a la transmission, la transposition de dans la planète au trésor, donc il y a la transposition de l'île au trésor. Voilà. Après, le thème des îles volantes, très riche. la science-fiction, trouve beaucoup d'îles volantes. Parfois, un peu, il y a des explications, mais bon, jamais encore trouvé de science-fiction dans laquelle c'est très crédible. Après, c'est un, un mécanisme narratif intéressant. <rire> On l'a peu abordé aussi, et je pense que c'est quelque chose qui, qui ça, ça ouvre des, des, des possibilités pour des auteurs de se plonger là-dessus. C'est euh, l'île comme conservatoire ADN. Donc on a cette affaire euh, de l'homme de Flores que j'ai beaucoup beaucoup euh, suivi Hobbit, près de Java. Voilà exactement, qui euh, vivait dans un milieu entre des lézards géants qui sont les ancêtres en fait, du varan de Komodo et des éléphants nains. Euh, Lui-même étant un, un résidu, on va dire ça, de Moerectus euh, qui vivait encore il y a 14 000 ans. Maintenant, on découvre de plus en plus toute une filiation euh, et ça va même assez loin parce que il y a le, le, le nationalisme chinois est en train de s'emparer d'une découverte qui reste à confirmer comme quoi non seulement il y avait des possibilités ADN. De, de reproduction, ce qu'on sait depuis 2012 avec l'homme de Neanderthal mais avec des formes évoluées d'erectus qui seraient donc spécifiquement chinoises et qui euh, participeraient du génie chinois si vous voulez ils auraient des gènes particuliers déjà, avec l'homme de Pékin, c'était déjà, euh, déjà exploité à des fins politiques c'était déjà hein. exploité, donc on, en plus l'insularité génétique et on la retrouve bizarrement quand, euh, quand on a analysé les gènes d'Otsi. Euh, donc l'homme des glaces euh, de Similaun euh, qui a été trouvé dans les, les Alpes du, du Tyrol du Sud italien. J'ai aussi bien suivi cette affaire, bien sûr. Et il y a, il y a, il y a quelque chose d'assez étonnant. On, on se demandait euh, s'il aurait beaucoup de gènes, comment avec les populations actuelles du Tyrol et en fait, pas du tout. Euh, il faut aller chercher en Corse et en Sardaigne pour trouver les gènes euh, d'Otzi. Donc, il y a un conservatoire génétique de gènes pré-indo-européens. Euh, euh, par exemple, ils sont des gènes très anciens. Enfin, on connaît les marqueurs comme le groupe A, le groupe B, euh, le, le, le Rhesus négatif Toutes ces choses là, c'est connu depuis déjà assez longtemps. Quelqu'un qui est haut négatif, en principe, euh, il, ça vient en droite ligne des derniers chasseurs euh, paléolithiques. Euh, C est, c est, c est, ces choses là mais là il y, y, y a aussi quelque chose c'est l'île comme conservatoire euh, génétique que ça soit au niveau de, dans de la SF on trouve aussi. ça la SF de jeunesse il y a ce roman euh, l'île des fossiles vivants ouais, voilà. donc là euh, j'ai pas j'avais lu un, un j'avais lu un, un texte euh, je me souviens plus dans quelle anthologie ça me revient maintenant euh, il y avait un texte justement sur le fait qu'on allait chercher sur une île des jeunes euh, qui seraient utiles pour combattre une maladie. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez euh, troublant, c'est de se dire euh, sur les îles, il y a des populations qui peuvent avoir des trésors génétiques euh, qui nous permettront peut être de franchir une ou des anticorps qui nous permettront de franchir une des grandes crises vers lesquelles on va. Euh, euh, grippe porcine, aviaire, euh, qu'est-ce qu'on aura La grippe éléphantesque, je ne sais pas. Donc euh, voilà, non, ça, ça, ça fait peur et, et on se dit l'île est un conservatoire de l'humanité ancienne. C'est vraiment, l'île est vraiment un support utopique de beaucoup de choses. Oui, de différentes directions de l'utopie aussi. Ce, que je parlais, ce dont je parlais tout à l'heure, la Lillipad, les projets, ce sont des projets utopiques, hein, mais pour Vincent Calbeau, donc qui avait bien expliqué ça à Nantes il y a quelques, quelques années, ce sont des projets, ce sont en fait ce qu'il appelle lui des utopies réalisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a les moyens techniques de réaliser ce genre de, de projet-là. Il y a même une présentation je crois où il présente ça à Monaco, alors c'est assez provocateur évidemment. Voilà, ici, dans la baie de, de Monaco. Voilà. Euh, je, je doute que les réfugiés climatiques soient accueillis dans la baie de, du Rocher. Hein, entre nous, hein, mais bon, enfin, tout est possible. Mais voilà, pour dire que maintenant, avec ces, cet aspect-là des choses, on a aussi un peu, on pense l'utopie différemment. Si on peut faire des îles artificielles et si les changements climatiques nous imposent de le faire, peut-être qu'on aura bientôt beaucoup d'îles. Hein, et du coup, ce sera plus peut-être forcément des conservatoires de, de, de nos origines, en fait. Et ce sera des refuges. Ce sera aussi des prisons pour les, les pauvres, je dirais, parce que on les considère comme des pauvres et on les rejette. On ne veut pas les voir nous envahir. Notre pour pauvres ou pour super riches Parce qu'il y aura aussi, des, il y aura les Alors, deux. Y a ouais. des îles de... de toute façon, tu as déjà des îles privées. Hein. Il y a déjà des gens qui achètent des îles pour se faire construire une ville là-dessus, et, et, et ce sont des îles qui échappent à toute, à toute autorité publique. Ce sont des îles privées, quoi. Il voilà. y a une dimension, la dimension symbolique de l'île est, est là aussi parce que on se considère nous en Occident sur, sur une île puisqu'on refuse de voir des réfugiés, des immigrés, etc. arriver qui vont soi-disant nous, nous envahir. Et tu parlais de Lampedusa euh, quand on a commencé ce, cette édition de non-fiction. On a commencé avec sur les, une question sur les frontières. C'était pour une classe de, de première euh, technologique et on a travaillé tous les deux avec Léo sur les frontières. On a parlé de Lampedusa et on voyait bien quelle était le, la symbolique, hein, bien sûr. Oui, parce que Lampedusa, c'est un exemple intéressant, puisqu'aujourd'hui, on en parle dans, la, dans le contexte de la crise des migrants. Mais déjà, euh, à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, Lampedusa, donc, qui est une petite île, euh, toute petite île de 20 km2 entre la Sicile et euh, la Tunisie, et donc... Euh, il y, a, il y a cinq, cinq siècles, il y a quatre siècles, c'était déjà une île où pouvaient se, se retrouver des naufragés ou des esclaves en fuite, des deux rives de la Méditerranée. Et il y a un sanctuaire sur cette île qui est dans une grotte, qui donc voilà, le sanctuaire de la Madone de Porto Salvo, où c'était divisé en deux, d'un côté pour les musulmans, de l'autre côté pour les chrétiens, et chacun laissait des offrandes pour les éventuels naufragés ou esclaves en fuite, réfugiés, qui allaient passer par là. Donc, euh, alors On voit aussi le célèbre soldat et corsaire Alonso de Contreras, un des, premiers, euh, un des premiers espagnols qui nous a fait une autobiographie, qui lui était gouverneur à un moment de l'île de Pantellerie, la petite île au-dessus de Lampedusa, encore euh, entre, euh, entre le, le Cap et la Sicile. Et lui, donc, il nous relate, par exemple, ses, ses passages dans cette île et ses, les affrontements. Il, il raconte plein de choses assez intéressantes, mais il parle notamment de cette grotte. Et donc c'est intéressant de voir comment une île comme ça, dont on on reparle récemment euh, à cause de la crise des réfugiés, mais qui jadis était, euh, était déjà dans un rôle de plus de pont, donc c'est ce qu'on voulait voir dans cette euh, dans cet atelier, comment une île peut être à la fois mur, mais a pu aussi être pont à certaines époques, ou du moins un point de passage comme ça, qui qui évolue naturellement avec le temps. Et puis après tu as toutes les îles métaphoriques dont on a un peu parlé, l'Europe est une île, l'Occident est une île, la Terre est une île, en science-fiction combien de fois on a vu ça, la Terre est à part, alors soit les extraterrestres viennent pour juger si on a le droit d'entrer dans leur communauté, donc en attendant on est une île hors de la communauté, soit c'est la Terre qui est le centre de la galaxie parce qu'elle contient le secret qui va changer, tout. donc de toute façon cette thématique-là, métaphoriquement on peut l'étendre aux cultures, hein, les cultures sont des îles aussi on pourrait même se dire que parfois, euh, les, les oui les langues aussi, d'une certaine manière, mais c'est vrai que les cultures, euh, s'ouvrir à d'autres cultures, c'est toujours problématique, c'est-à-dire qu'être cultivé, c'est avoir une culture, s'ouvrir à d'autres cultures, c'est franchir aussi le bras de mer, l'isme qui permet de passer d'une culture à l'autre, il y a des tas de gens qui n'y arrivent jamais, qui restent dans leur île culturelle, hein, qui ne voient même pas le temps s'écouler, ils restent avec leurs repères culturels, et ils ne veulent pas changer, donc ils sont... Euh, non pas dans une île assiégée, quoi, mais donc comme dans une île volcanique, un peu à part. Et, et c'est pas. Bon, moi, je dis toujours à mes étudiants, faut être cultivé, il faut passer d'une culture à l'autre, mais euh, une culture, ça peut être une île où dans laquelle on reste et on refuse d'en sortir aussi. Donc métaphoriquement, euh, les utopies le disent bien. À chaque fois que tu as une utopie, c'est toujours euh, un modèle, un choix particulier, et puis en plus, qui n'évolue pas. La plupart des utopies n'évoluent pas. Donc euh, Thomas More, voilà, l'organisation sociale, elle est comme ça, elle ne doit pas être autrement. Et... Donc j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de redire. Donc là, vous avez dit les îles sont aussi des langages et euh, le langage inventé dans une île a été abordé euh, par vous euh, pendant euh, la conférence. Euh, je pense notamment à des contemporains comme, euh, comme euh, Frédéric West, ou euh, qui se présentent avec les Wards comme une anthropologie d'un peuple imaginaire, où il est vraiment plus question de... C'est un prétexte pour l'invention d'un langage. Est-ce que l'île est un support aussi imaginaire pour... Est-ce qu'à un moment, l'île est un prétexte pour l'invention d'un langage et par conséquent d'une civilisation Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le cycle de l'ancien futur, il y a vraiment ça, parce qu'il y a beaucoup de néologisme, il y a tout un travail sur le langage qui est assez fait avec humour, comme je disais. Mais on devine vraiment les mots tout de suite s'il va s'agir d'une insulte ou d'un fruit ou pas seulement avec du contexte. L'auteur a bien pensé à créer des mots qui, qui évoquent quelque chose comme ça. Et dans son world building, c'est vraiment, c'est vraiment essentiel parce que. Il y, a un, il, y a un petit, il y a un petit index à la fin d'un des tomes où il y a tous les termes qui sont répertoriés. Je pense que c'est le premier tome, d'ailleurs. Et donc, après, quand on, on s'habitue petit à petit à ce, à ce langage qui participe de la narration et du côté un peu, un peu picaresque de cette histoire, et c'est vraiment, vraiment étroitement lié à, à l'île. Après, bien sûr, en termes de, en termes de langage, les îles, les îles réelles, aussi, on peut aussi retrouver ça dans certains côtés. Oui, vous avez, par exemple, euh, bon l'île de Taïwan est assez connue des linguistes, parce que c'est une île où on a un espèce de conservatoire linguistique de toutes les langues qui ont assez en Méladensie et en Polynésie. Et si vous regardez, avant que les Chinois et les Japonais débarquent sur cette île, les peuples qu'ils appellent aborigènes, les aborigènes, ouais. les aborigènes de Taïwan étaient euh, répartis en plus de 50 sociétés distinctes, avec des langues extrêmement distinctes. On trouve la même chose euh, dans... dans Bien entendu, dans la plus grande île du monde, l'Australie, avec un nombre de langues impressionnant. Donc, on peut imaginer justement euh, l'insularité comme soit voulue, soit, soit, voulu, soit euh, subie. C'est deux choses différentes parce que, par exemple, dans, une de, de, je, dans, une, dans un de mes romans euh, qui s'appelle serre j'ai imaginé les Alpes comme une espèce d'île. Euh, subissant les changements climatiques euh, les, les peuples alpins décident de s'unir parce qu'ils ont des intérêts communs, il n'y a plus de glaciers il n'y a plus personne qui fait du ski euh, ils n'ont plus du tout leurs ressources il y a des éboulements, il y a le pergélisol qui commence à, à s'effondrer de partout alors ils, ils, ils, ils ont besoin d'un marqueur identitaire insulaire et ils créent L'alpidium, qui est une, une nouvelle langue que j'ai créée, mais je n'ai pas voulu surcharger mon, mon bouquin d'alpidium. Alors, ils le parlent en fait que quand ils font des blagues. Et ils les font en alpidium et à ce moment-là, moi, je les traduis. Mais le but étant qu'au bout de 10 blagues, on arrive carrément à... C'est des blagues classiques hein, que j'ai trouvées sur Internet. Je ne voulais absolument pas euh, euh, en inventer. Je n'ai pas ce talent-là. Et euh, au bout de 10 blagues, il y a plusieurs lecteurs qui m'ont dit « c'est super, j'avais plus besoin d'aller regarder la traduction » parce que c'est une langue extrêmement simple, faite, euh, il, il, il y a du nissar, il y a du romanche, il, il y a du tyrolien, il y a du, euh, il y a du slovène etc. Les langues des Alpes, donc les Alpes peuvent devenir un, aussi, qui ont été aussi un conservatoire euh, ethnique, euh, linguistique, etc. peuvent être conçues aussi comme une île. Et nice, d'ailleurs, en fait partie, puisque, puisque tous nice les monde savent Savoie. que Nice, c'est les Alpes, avant d'être la Méditerranée. Ça me fait rebondir à nouveau dans la fiction, mais voilà, c'est à Nice, donc c'est normal. On peut imaginer peut-être le, le langage Donc Tolkien a inventé, des elfes, donc, et dans la forêt, ça peut être aussi considéré comme une île. Après, chez Tolkien, l'invention du langage est assez peu corrélée à la question de l'insularité quand même. Même à Numenor, il aurait pu faire des choses, comme tu dis, euh, sur les, alors qu'il bon, n'a pas vraiment tenté. Euh... C'est dommage. Mais disons qu'il s'est quand même euh, intéressé à... À, di à différentes langues. Euh, et il y a quand même eu... Euh... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Dans le la, la création linguistique, oui, c'est sûr, c'est ouais. la référence. Ouais. <rire> Dans les, les îles imaginaires intéressantes, aussi, il y a un roman que j'aime beaucoup, c'est « L'île du jour d'avant » d'Umberto Eco, ouais. que je vous conseille si vous aimez la période baroque. Et, et dedans, donc, il y a cette quête d'une île imaginaire, comme ça qui va pouvoir déterminer la, la, date, le, la ligne de, du changement de date, en fait. En fait, c'est des. Je ne vais pas vous déflorer tout le roman, mais c'est des gens qui, qui recherchent à déterminer un gros problème de la navigation à l'époque. C'est la détermination des latitudes ou longitudes, je ne sais plus. Mais. Longitude, Longitude oui. Et le... je ne vais pas vous dévoiler le moyen qui est horrible, mais si vous lisez le roman, vous, vous serez choqué. On parlait d'Umberto Eco, justement, comme un de nos grands maîtres tout à l'heure, avec Borges. Et euh, dans ces, chez ces deux auteurs, il y a aussi euh, la notion d'île très très importante. Il y a, il y a quelque chose d'assez extraordinaire euh, sur cette planète, c'est qu'à l'époque de la, la guerre froide, euh, le détroit de Bering étant euh, gelé en hiver, vous avez des îles où les Esquimaux soviétiques et les Esquimaux de l'Alaska étaient toutes, des familles entières étaient coupées, c'est l'île de petite diomède et de grande diomède mais ce ne, sont que, ce ne sont que des îles qu'on était bon maintenant avec le réchauffement climatique ça risque de, de se, se prolonger et en fait il y a une route c'est très simple de faire une route sur la banquise il y a une route qui les, les relie donc ces gens pour eux l'insularité ils n'avaient aucun contact Et, et, et voilà, ils n'avaient plus ce contact. Maintenant, ils l'ont retrouvé, mais euh, c'est assez étrange parce qu'ils étaient peut-être contents de le retrouver, puis dix ans plus tard, il y a toujours moins de jours, parce que je crois que c'était quelque chose comme 250 jours par année où c'était pas des îles, et puis 300, et puis 115 où c'était des îles. Et là, c'est en train de grignoter, donc ils vont redécouvrir l'insularité parce qu'en kayak, c'est un peu rude. Non, c'est détroit Bon, S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réactions, si vous avez un mot pour conclure, un mot de la fin. Euh, ça m'a fait très plaisir de oui, très intéressant <rire> à ce débat et d'avoir un public si nombreux. Merci beaucoup à vous. Pareil.